À quoi jouer après avoir quitté World of Warcraft si t'es comme moi, que t'as quitté World of Warcraft et que tu te questionnes de mais quelle est la suite quoi faire ensuite, t'es au bon endroit Cette vidéo va être découpée en deux parties Dans un premier temps, t'auras une partie qui va t'expliquer pas mal de jeux qui ressemblent à World of Warcraft des MMO, des jeux qui sont sortis des jeux qui vont sortir, je vais te montrer des petits clips et je vais t'expliquer les grandes lignes de ces jeux là, comme ça tu pourras savoir si c'est déjà quelque chose qui te ferait kiffer ou pas Et dans une deuxième partie, je vais t'expliquer sur quoi je vais partir, donc je te laisse bien mater la première partie et essayer de deviner par toi même quel va être l'avenir de la chaîne YouTube de Twitch et compagnie, let's go dans un premier temps, on va parler de Elion. Elion c'est un peu le nouveau Terra, si t'as pu connaître. C'est un mémo qui arrive dans les prochains jours. Il y a d'ailleurs sa bêta qui sort aujourd'hui en CBT2. Donc ils ont déjà eu des bêta avant. Là, c'est une bêta encore un petit peu plus poussée du jeu. Il propose un système de combat complètement dynamique. Il est basé sur un système de skillshot sans en cibler. Il propose des classes au design varié. Il ne désigne pas du tout sur la mobilité des classes ou le dash est plutôt quelque chose de super commun. Et en termes de contenu, tu retrouveras un petit peu tout le grand classique. Donc T'auras de l'arène, là comme tu peux le voir au niveau de ce clip, des champs de bataille comme tu as pu le voir, des donjons, enfin un petit peu tout de quoi te régaler dans un action MMO RPG. Bon, par contre, il y a moyen qu'ils soient un petit peu pay to win, mais ça on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos quand on parlera directement du jeu. New World Alors celui-là, il est attendu d'un nombre de joueurs hallucinant. C'est le nouveau jeu d'Amazon, c'est un énorme open world où tu peux devenir absolument qui tu veux. Caractérisé par une guerre de territoire entre trois factions, New World est basé sur le skill shot. C'est un gameplay dynamique à base d'esquives, de blocages, un système classless, donc c'est-à-dire sans classe, où tu peux prendre deux armes, et ce sont tes armes qui te donne des sorts et tu as 3 sorts par arme. Très orienté PVP actuellement, il propose également un système de commerce avec des hôtels de vente et compagnie, un système de crafting ultra poussé où tu vas pouvoir récolter plein de trucs dans le monde, utiliser tes professions, remettre à l'HV et compagnie. Tu peux très bien décider de tourner le mode guerre en non, je ne veux pas du mode guerre, et faire ta vie, aller faire ton leveling, aller faire tes craftings de façon tranquillou, et comme tu peux le voir également sur ce clip, il y a également du contenu PVE, comme des donjons qui seront déjà dès la sortie présents dans le jeu. Quant à sa date de sortie, en théorie, il nous sortira le 28 septembre 2021. Bon, je dis bien en théorie parce qu'il a déjà été repoussé deux fois jusque là, donc on verra bien s'il sort réellement à cette date. En tout cas, prépare-toi pour fin septembre. Lost Ark, alors celui-là il va clairement en faire jouer plus d'un, sorti en 2018 en Corée, c'est un mix entre un MMO et un Haken Slash, bon je pense que tu peux le voir, ça ressemble clairement à un Haken Slash vu les clips, donc en gros t'auras plein de boches de monstres, si t'as envie de te vider l'esprit après une journée de taf, Ha Comme tu peux le savoir, les hackenslash, ça dépop. Mais t'as également tous les aspects que tu peux retrouver au niveau d'un mamo. Donc tu peux faire des groupes, t'as une classe qui soigne, une classe qui va tanker, tu peux faire de l'arène, de v2, 3v3, des donjons, des raids en petit nombre, des raids en grand nombre, et t'as un panel de classes disponibles, complètement monstrueux, avec des effets qui sont très très boum boum. Le Stark marche plutôt bien, il a énormément évolué depuis sa sortie sur le début en Corée et il va y avoir une sortie en Europe sur la fin de l'année 2021 et c'est un des jeux les plus attendus côté européen. Age of Creation, basé sur un énorme monde ouvert et un mix complet de PvE et de PvP, il propose des IA évolutives, un système d'économie complexe ainsi qu'un système de construction ou de déconstruction de cités. Défendras-tu ta cité, iras-tu conquérir d'autres cités Figure parmi les choix laissés aux joueurs. Bon, je vais pas te mentir, je me suis beaucoup moins renseigné sur celui-ci, donc n'hésite pas à aller checker par toi-même davantage d'informations sur Age of Creation. Final Fantasy XIV, datant de 2010, FF14 devient de plus en plus un MMO absolument incontournable et c'est juste 100% logique. Le game design de ce jeu est juste excellent, le jeu évolue d'année en année pour devenir le monstre que dis-je le mastodon qu'il est aujourd'hui Je t'en ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, mais dans les grandes lignes, un personnage peut avoir toutes les classes. Donc avec un seul et même personnage, tu peux monter toutes les différentes classes que tu as envie de jouer. Tu peux être un tank, un heal ou un DPS, tu as juste besoin de changer ton équipement. Donc pas besoin de rural, il n'y a pas de pouvoir Embarquer infini, mais un système de stuff Qui est rapide et intuitif et permet un équilibrage Excellent entre les classes Quand tu regardes les graphes, comme là je peux te mettre Par exemple, prix de FFlock, tu peux voir que Les classes sont extrêmement proches entre elles Mais évidemment, c'est pas tout Tu retrouveras également du craft Qui t'est réellement utile dans le jeu, de la téléportation De partout avec plein de cristaux Qui permettent d'aller à droite, à gauche Une histoire ultra prenante et envoûtante Qui te mettra au milieu du lore du jeu Va réellement t'expliquer le jeu, ses différentes façons. Set et où est-ce que tu te situes et qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va t'expliquer l'environnement, les différents personnages. T'as des musiques qui à couper le souffle, des raids à 8 joueurs avec des difficultés qui sont croissantes. D'ailleurs, même si t'as envie de réellement tryhard, il y a même en mode de jeu l'ultimate qui te permet juste d'avoir un hof et un skin à la fin, mais qui va réellement te demander plusieurs heures de tryhard si t'as envie de t'éclater sur le contenu HL. Donc, oui, clairement, FF14 est un jeu qui mérite largement le fait d'être découvert. A savoir qu'il y a quand même des, des petits bémols, hein. il y a quand même des trucs un peu moins bien. Par exemple c'est assez long, l'histoire est longue, tu vas avoir beaucoup de cinématiques, beaucoup de choses. Le jeu est très complet et d'un côté euh, t'en souffres un petit peu parce qu'en vrai tu mets du temps avant de te mettre dans l'histoire parce que c'est assez long, tu as beaucoup marché, beaucoup découvrir le monde et on va dire que les 50 premières heures de jeu sont pas les plus fun mais plus ça va venir, plus ça va être crescendo et plus tu vas kiffer ton expérience de FF14. D'ailleurs si t'as envie de commencer à t'y mettre maintenant, c'est vraiment le bon moment, parce que la prochaine extension sort en fin d'année, donc ça te laisse le temps de te faire un petit peu tes marques et d'être prêt pour la prochaine extension. Que va-t-il se passer au niveau de la chaîne Qu'est-ce que je vais faire Je pense que t'as ta petite idée ou pas Est-ce que je vais faire qu'un jeu Quel jeu je vais faire à fond Est-ce que je vais faire comme là Sur la chaîne World of Warcraft pendant un an Un jeu Est-ce que je vais faire d'autres trucs Donc déjà, hésite pas à t'abonner Voilà, c'est juste en bas là Boum, tu cliques Bim Si tu es resté jusque là C'est que forcément ça t'intéresse Donc hésite pas à le faire maintenant Tu seras notifié des contenus qui arrivent Au niveau de la chaîne, on va retrouver plusieurs choses Il y aura du contenu try Toujours à l'habituel En l'occurrence, ça va plutôt être tourné vers FF14 pour le moment, faire en sorte de démonter le jeu, me renseigner un max à l'habituel et te donner plein de pépites et d'infos autour du jeu, donc euh, sur l'utilisation du jeu mais de son environnement, donc de FFlogs du côté RAID, du côté HL et compagnie et également de l'information d'actualité donc qu'est-ce qui se passe autour du jeu, quelles sont les news qu'est-ce que ça veut dire, mais il n'y aura pas que ça je vais pas m'enfermer sur un hein, seul jeu je vais également prendre le temps de découvrir et de tester pleinement les autres jeux qui arrivent, en l'occurrence parmi les jeux que je cités, il y a de grandes chances que je passe environ une cinquantaine d'heures de jeu sur Elysion pour essayer de tester un maximum et voir ce qu'il y a dans le ventre, surtout pour essayer d'aller voir un petit peu plus loin dans le jeu que juste le système action RPG, mais voir est-ce qu'il est fluide, est-ce qu'il est sympa, est-ce que tu peux quand même faire des strates intéressantes, est-ce qu'il y a de la profondeur de jeu, et on passera également probablement du temps sur New World, donc à date découvrir le jeu et faire le rush du début d'aventure avec un petit peu tout le monde. Là-dessus, ce qui se passera, c'est que du coup il y aura des petites vidéos qui vont arriver qui seront autour de la découverte du jeu, principalement si toi aussi t'as envie de découvrir le jeu et que t'as envie de gagner. Un petit peu de temps, au moins ça te donnera des infos okay, comment est le jeu, qu'est-ce que ça donne quel est mon avis là-dessus, de quelqu'un qui a pris du temps de se renseigner et d'aller chercher un max d'infos dessus il y a de grandes chances que par exemple dans un mois ou dans deux mois tu te retrouves avec quelques vidéos de Final Fantasy qui arrivent par-ci par-là, des vidéos d'Elion parce que Elion il y a comme tu le sais la CBT2 qui sort demain et je vais directement aller tester tout ça en live. Il risque d'y avoir également des petits contenus sur New World, sur comment ça marche, sur des petites astuces à droite à gauche et en fil rouge, en gros fil rouge de la chaîne, un jeu qui va être beaucoup plus tryhard parce que j'aime beaucoup aller au bout des jeux et Final Fantasy il y a beaucoup de choses à aller faire dessus et en plus il y a les toutes nouvelles extensions avec plein de nouveaux contenus qui arrivent. Et si as envie également d'aller voir tout ça en live et d'aller voir de la découverte, des bûches, des mésaventures et des aventures, il y a également la chaîne Twitch évidemment qui va tourner, qui va être en live. Donc Twitch TV slash si taxiba à l'habituel. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à me balancer toi en commentaire quels sont les jeux qui te hype parmi ce jeu-là ou même parmi des jeux que je t'ai pas cités. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et je te retrouve très vite.